Chaud. Je suis en troisième année de licence de droit spécialisée en droit public et moi j'ai spécialement choisi une option qui s'appelle science politique, que je fais en plus de ma licence. J'ai décidé de participer à la clinique juridique parce qu'en fait c'est Madame Honneau qui gère ces procès et qui m'en a parlé personnellement lors d'un rendez-vous que j'ai eu avec elle. Et en fait, euh, j'en avais déjà entendu parler euh, lors de, des procès de l'année dernière et euh, c'est vrai que je ne m'étais pas lancée parce que j'avais peur euh, de ne pas en être capable, que ça soit trop compliqué et de ne pas avoir assez de connaissances pour ça. Et j'ai eu des retours en fait, euh, des procès qui se sont passés l'année dernière et c'est vrai que euh, ça m'a un peu persuadée euh, cette année à y aller et à, à essayer, à le, à le faire parce que, bon, on est encadré, donc on n'est pas laissé tout seul. Et puis euh, surtout, euh, je pense que ça peut être un complément euh, assez bon, en plus de toute la théorie qu'on apprend. Donc en droit administratif, c'est plus spécialement en L2 et en L3. Donc je pense que ça peut être pas mal pour compléter notre cours et sortir un peu de, de cette théorie, pour voir la pratique. De plus, c'est vrai que j'ai fait un stage professionnel cette année et euh, ça m'a vraiment euh, donné l'envie du coup de faire plus de choses professionnelles et moins scolaires parce que j'ai trouvé ça très enrichissant même si on peut se dire que c'est compliqué, qu'on n'en est pas capable en fait on apprend plein de choses et euh, c'est très important d'en faire donc voilà ça m'a donné une envie de plus de participer à ce procès fictif parce que c'est une occasion d'avoir une activité un peu plus professionnelle et moins scolaire je vais être dans l'équipe des magistrats. Donc, si je ne me trompe pas, on est trois magistrats. Il euh, y a deux équipes d'avocats une équipe de magistrats. Donc, nous, on est trois magistrats. Le travail qu'on va devoir effectuer en tant que magistrat, il n'est pas du tout le même que les équipes d'avocats. Parce que les équipes d'avocats, ils vont faire un, un mémoire en fait, qui va se dérouler du coup sur une période plus longue. Donc, ils auront un mémoire donc, à nous rapporter. Et donc ça va se faire sur à peu près tout le mois de juin, quelques semaines avant le procès. Et les magistrats, eux, ils vont devoir attendre que les équipes d'avocats leur envoient les mémoires pour ensuite commencer à vraiment travailler sur le jugement qu'ils vont rendre, la réponse qu'ils vont donner. Je pense que les magistrats, du coup, ils vont plus devoir faire un travail sur un temps plus court donc euh, la charge de travail va être la même, juste les magistrats, ça va être sur un temps qui sera, sera plus court du coup, parce qu'il euh, y a une date, euh, une date de procès qui est déjà donnée. Et euh, le travail sera vraiment de, de réquisitionner les mémoires et d'ensuite euh, en donner un jugement et donc répondre, euh, répondre aux problèmes des deux cas des procès euh, fictifs. Moi, ce que j'attends de ces procès, c'est de vraiment avoir... Euh, une vision un peu extérieure de tout ce qui peut se passer dans un tribunal administratif parce que c'est des, des cas les tribunaux administratifs, c'est des, des cas qui ne sont pas très médiatisés, dont on n'entend pas beaucoup parler. Donc je trouvais ça important de voir ce qui se passait à l'intérieur parce qu'on n'a ni de procédure administrative en cours, enfin c'est quelque chose d'assez de plus flou que tout ce qui est la procédure civile. Donc je trouvais ça important de pouvoir voir l'intérieur et du coup pouvoir voir par moi-même en même temps. Et euh, le fait de travailler avec des professionnels, je trouve ça euh, vraiment important. Surtout que cette année, on travaille avec des professionnels du Conseil d'État aussi. Donc c'est quand même quelque chose euh, assez rare, je pense, euh, qui ne se fait pas dans toutes les facultés. Et euh, en fait, euh, mon objectif c'est vraiment de voir si euh, dans la pratique, ça se passe comme euh, ce qu'on a appris euh, dans nos cours de droit administratif. Ou si les magistrats, ils sont obligés d'effectuer de, bah, des ajustements en fonction évolu des évolutions de la société ou des évolutions politiques, enfin, des choses comme ça, et de vraiment voir, d'avoir un cadre extérieur par rapport à notre cours vraiment théorique qu'on a, qu'on nous a enseigné sur les deux les deux années en donc en L2 et en L3.